Bonjour, et voilà vos premières lunettes Alors, euh, vous ne savez pas du tout par où commencer, et on va voir ça ensemble. Donc déjà, il euh, faut savoir qu'une paire de lunettes c'est un tout entre la monture et les verres. Vous réfléchissez certainement à la monture, c'est très bien, au look et tout, il faut qu'il faut qu y ait une partie look évidemment. C'est quand même une paire de lunettes présent sur le visage, c'est une image que l'on projette de soi. Et il euh, faut aussi que cette monture vous soit confortable, confortable visuellement et confortable physiquement. Il hein. ne faut pas qu'elle vous semble trop lourde, il enfin, faut qu'elle soit adaptée à, à votre visage. Pour ça, je vous renvoie à une, à une vidéo que, que j'ai faite. Je vous mets le, le lien à la fin de la vidéo. Euh, hop, Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, ça sera tout simple. Donc euh, maintenant, euh, vous allez vous retrouver confronté au choix d'un de l'opticien, euh, de deux des verres. Parce qu'il faut savoir que sur votre ordonnance, euh, imagine, on va faire un petit parallèle. Imaginez que votre médecin vous ait noté euh, votre pointure de chaussure, que vous ayez envie de faire du sport, que ce soit la première fois. Vous rentrez dans un magasin euh, de sport et euh, vous euh, cherchez une paire de baskets. Déjà, si euh, le vendeur, et là nous l'opticien, euh, ne, ne vous pose pas certaines questions, c'est impossible que vous soyez confortable. C'est-à-dire, imaginez que euh, vous réfléchissez avec la mutuelle et que vous ayez un budget, je ne sais pas, pour une paire de, bas de baskets de 50 ou 60 euros. Hein, en imaginant que c'est la part mutuelle. Euh, qui est en général bien plus élevée sur des lunettes. Mais bon. Euh, vous arrivez, vous dites, j'ai un budget de 50 60 euros. Euh, je voudrais euh, me mettre au sport, etc. Hop, voilà votre pointure. Ah, vous allez voir, celle-ci, vous allez être super confortable. Ok. Et si vous n'avez même pas demandé pour quel sport vous, vous, vous voulez faire, c'est impossible que vous soyez confortable. Si vous faites du running ou du basket, ce n'est pas les mêmes. Donc, pour des lunettes, c'est pareil. Selon votre mode de vie, on va vous proposer, et pour ça, on a besoin de vous poser certaines questions, selon votre mode de vie, on va donc vous proposer des verres adaptés qui vont vous donner un certain confort dans l'utilisation que vous recherchez et ce pourquoi vous êtes allé voir l'ophtalmo, c'est-à-dire euh, la gêne que vous aviez visuellement sur euh, tel type d'activité. Que ça soit du travail, du loisir ou euh, presque toute la journée. Donc vraiment, faites attention, il y a différents types danti reflets il y a différents types d'amincissement, il y a différentes technologies même au niveau du verre qui ne vont pas vous donner le même confort, même si c'est la même puissance dans le verre, vous n'allez pas ressentir le même confort. Donc vraiment, il va falloir cibler vos attentes pour que vous euh, soyez le plus confortable possible. Et puis ensuite, l'opticien vous fait un devis, c'est obligatoire. Euh, de telle manière à euh, ce que vous puissiez savoir euh, où vous allez et éventuellement euh, demander à la mutuelle la prise en charge là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atolaistre.